Alors que ce podcast devait se concentrer sur l'hypothèse d'un mariage de raison entre le monde des boutiques et celui du financement participatif, l'actualité nous a rattrapé ces dernières semaines, notamment avec la deuxième cérémonie des As d'Or, avec deux S, visant à récompenser, entre guillemets, les mauvais élèves du secteur du jeu. J'aurai donc le plaisir dans cette émission de parler de sujets variés, avec des invités qui par ailleurs ne mâchent pas leurs mots. Un âne, démarié et une foule en colère est le quatrième épisode du podcast autour du jeu que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube NYX, sur Soundcloud et sur Spotify. Pour traiter avec moi de la très riche actualité de ces dernières semaines, j'ai sollicité l'assistance de l'élite des influenceurs français, trois fins connaisseurs de la chose ludique, mais surtout de nouvelles têtes, de nouvelles voix, que je suis très heureux d'accueillir dans l'émission, à commencer par Nicolas de la chaîne Crash Test Meeple. Bonjour Nicolas. Eh bien bonjour. Nicolas, euh, pardon, petit décalage, qui propose sur sa chaîne des formats longs, particulièrement exhaustifs, avec une solide connaissance du marché, et puis surtout avec une voix... Vous prenez Crash Test Meeple sous un plaid avec un chocolat chaud, c'est le top de la détente. Donc quelque chose que je n'aurais jamais. Euh, merci donc d'être là et d'adoucir ce, ce débat. On est également avec Penelope de la chaîne Penelope Gaming, bienvenue. Salut Toi, tu as une particularité, c'est que tu gravites principalement autour de Twitch, même si tu montes et que tu postes les replays sur YouTube. Ça reste assez atypique dans le domaine du jeu de société. Pénélope, tu as un avis sur absolument tout, c'est ce qui fait le charme oui. de tes lives, d'autant que tu n'as pas ta langue dans ta poche. Merci donc, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et enfin, un jeune YouTuber dont vous avez peut-être entendu parler, il est québécois, il s'appelle <rire> Martin, il anime une petite chaîne qui s'appelle la Société des Jeux. Bonjour Martin. Salut à vous trois, bien content de me joindre à vous pour aujourd'hui. Et blague à part, évidemment, tout le monde connaît Martin. Tu as fêté il y a quelques semaines les 50 de ta chaîne, bon anniversaire, un petit peu en retard. Tu es l'une des... Merci. Tu es l'une des personnalités les plus iconiques de notre milieu, et je note que tu es maintenant barbu, ce qui fera l'objet donc d'une prochaine émission. Ah, ouais, ah ben j'ai pas eu le temps de... laisser pousser. Ouais. <rire> Tout le monde n'a pas été révenu avant. Je, je peux t'en passer bah un peu là. si tu veux. Il y a un peu de marge côté, euh, côté sud de la France. On a trois sujets sur les bras, messieurs, dames, des sujets qui n'étaient pas forcément prévus quand on a euh, préparé... Euh, émissions qui se sont invitées, au premier lieu desquelles les As d'Or, dont les résultats ont été communiqués fin février. Alors attention, je ne parle pas des As d'Or, le prix annuel, mais des As d'Or avec deux S, comme pour Anne en anglais, parce que ça ne veut pas dire que fesses. Euh, donc pour faire court, c'est un contre-événement communautaire qui vise à célébrer les loupés, les gaffes et autres scandales du milieu, en résumé donc à remettre des bonnets d'âne Est-ce que vous, la petite tour de table, vous connaissez ou connaissiez les As d'Or avant de préparer cette émission, et à brûle pour point, qu'est-ce que ça vous inspire on laisse parler d'abord celui qui est le plus loin. Ça dépend de la configuration de l'écran, c'est moi. Euh, moi, j'ai appris, euh, lorsque tu m'as envoyé les sujets, qu'est-ce qu'était l'as d'or, parce que je n'ai euh, pas vraiment eu euh, écho de ça. Ça n'a pas résonné beaucoup ici, de ce côté-ci de l'océan. Donc, euh, le body down, je trouve ça intéressant. Moi, je suis en architecture, on a la même chose avec les pistons et euh, d'avoir pendant euh, une jeu de société, ça peut effectivement faire du bruit. J'ai surtout hâte de voir comment c'est perçu de votre côté, puis euh, je suis intrigué, je l'apprends en même temps que vous. Bah, je prends la, la seconde. Euh, personnellement, moi, je connaissais juste deux noms, euh, j'en avais entendu parler et je me suis penché dessus pour aller voir la cérémonie, enfin, le, les résultats avant l'émission pour, euh, pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et euh, je suis un petit peu mitigé euh, parce qu'il y a des trucs où je trouve ça drôle, et il euh, y a des trucs où je trouve ça moyennement drôle, d'autant plus qu'il euh, y a un petit côté euh, euh, un peu d'honneur de leçon, avec lequel je ne serais pas tout à fait complètement d'accord, on va on dire. On va revenir là-dessus, oui. Mm. Nicolas euh, Concrètement, je suis entièrement d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un côté humoristique où ça part un peu dans dans un envie catastrophique de pouvoir se défouler sur des choses qui, euh, sur les, qui nous ont bien fait râler. Mais euh, le côté aussi euh, jugement là-dessus et don, donneur de leçons arrive très vite. Mais, mais ça fait penser euh, à, la série, à la cérémonie américaine, c'est les, les Grazi Awards, c'est ça Ou euh, pareil, ouais. des fois... Euh, et, et, et ce qui fait un petit peu mal, c'est quand tu retrouves des jeux que, que toi, tu as appréciés dans, dans cette cérémonie-là. Donc, je je rappelle rapidement le fonctionnement, pardon Nicolas, euh, mmh. donc ce sont les membres des forums Code et Trick donc Code qui est en plus connu pour son côté un petit peu, un petit peu agressif, un petit peu uh, caustique, qui sont invités à inventer des catégories afin de nominer donc un acteur de la communauté qui se serait démarqué défavorablement pendant l'année. Je signale que les résultats ne sont pas représentatifs de l'opinion générale puisque c'est un jury de quatre non, membres qui va choisir les gagnants des prix. Il s'agit pas d'un vote populaire. Ça existe depuis l'année dernière. Moi, j'ai découvert l'événement cette année, comme donc certains d'entre vous. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à défaut de représentativité, ces prix sont définitivement populaires puisque il a été recensé pour 2022 une quarantaine de participants, à savoir qu'on enregistre cette émission avant l'annonce des résultats officiels de cette année, mais surtout qu'il y avait 11 500 vues sur les résultats de l'année dernière. J'arrête là parce que je sens que Martin veut s'exprimer. Alors, Martin, une question. Euh, la communauté board game a-t-elle besoin de ce genre de contre-pouvoir? Ça fait partie de la, de la suite logique des choses. Je regarde les catégories euh, en, en parlant, puis je, ça me fait rire un petit peu. J'aime ça, le, le, le, le, le côté humoristique, d'aller remettre quelque chose de l'avant sous une autre façon. J'ai dans la catégorie PNP Again Unbroken, puis c'est un jeu que j'ai poussé moi-même. Ah oui? Et euh, je me sens un peu coupable parce que c'est moi qui ai fait hyper le jeu. Donc euh, je suis à peu près un... Ça s'est rendu de notre côté. Nous, on les a reçus, mais ça s'est pas rendu jusque en France. C'est un, un jeu, je le prends personnel, celui-là. Donc, euh, je peux comprendre que certaines personnes peuvent être offusquées par ça, mais je, ça fait partie de la. Ça fait... On a le droit de s'exprimer, puis c'est correct comme ça. Puis ça fait partie du. La suite logique des choses, puis de, de, des fois de se faire remettre les choses en, en perspective, ça, ça, ça fait en sorte qu'on va avoir peut-être de meilleures approches pour la suite. Je ne sais pas si jusqu'à quel point par contre c'est vraiment suivi par les éditeurs et la communauté. Je pense que c'est plus entre nous que ça se parle que si ça résonne du côté édition. Pense... C'est la vraie question, d'ailleurs c'est un peu la conclusion de ce segment que tu viens de donc d'éclater en vol euh, alors qu'on commence à peine. Euh, on sent bien, en tout cas il y a beaucoup d'éditeurs et d'influenceurs qui m'en parlent, que qu'avec les tensions logistiques de ces dernières années, avec les retards, avec les hausses de prix, on a une frange de plus en plus visible de la communauté qui a tendance à polariser un petit peu le secteur en considérant bien souvent que l'auteur ou l'éditeur va présenter le grand capital, c'est presque un peu politisé, oui. euh, que les backers constituent la majorité flouée et mal considérée, et que tous les intervenants venant de cette longue chaîne, nous tous y compris, là ici autour de cette table, euh, on est complices. Euh, Pénélope, qui est oui. vraiment dans le camp des joueurs aujourd'hui Oh là, <rire> vaste question. Moi, euh, ce que je, je me disais, en fait, ouais, je, je n'ai pas la réponse, <rire> en fait. Euh, pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas tellement de camp. En fait, justement, c'est exactement, enfin, si. Ce qui pourrait être lié à ta question et que je peux mettre dans ma réponse, c'est que je ne trouve pas que cette, as, ce, ce, cette liste de prix soit vraiment dans le camp des joueurs, justement. Je trouve que ça focalise sur. F plein de sujets qui sont très... En plus, il faut être un petit peu au courant pour comprendre la blague. Faut... C'est un peu euh, fermé et c'est de la... De... Comment on appelle ça, déjà C'est de la blague entre Les potes, quoi. Joke, Vraiment, ouais. ils sont... C'est private joke. Et il euh, y en a qui vont faire rire. Il y en a qui vont me faire franchement moins rigoler. Euh, je ne sais plus ce que j'étais en train de regarder, par exemple. Moi, ce qui peut me faire rire, c'est euh, le coup de dans la catégorie Bruno Catala. Euh, ouais. Bruno Catala. <rire> bon, ça, c'est gentil. Enfin, je veux dire, ça fait marrer tout le monde parce que tout le monde connaît. Quand on en est à, dans le, le truc, genre la critique de l'illustration la, de, de, la, de, de Black Angel, avec un truc un peu agressif qui vise quelqu'un, le fils de l'illustrateur, là je me dis, mais quel est le rapport avec le jeu Quel est le rapport avec le plaisir de jouer Quel est le rapport avec notre sujet en tant que joueur Je ne vois pas, et c'est là que pour moi, c'est quand ça sort du... On fait des blagues, c'est sympa, on rigole tous, et que ça devient politique, je ne sais pas si ça sert le joueur en fait. Alors, Franchement... C'est juste... ouais, peut-être justement le problème, et c'est ce que je compte évoquer après, que euh, finalement chacun fait sa catégorie comme il le souhaite et qu'ensuite il y a un jury qui sélectionne. Est-ce que Nicolas, par exemple, qui ne s'est pas encore exprimé, est-ce qu'on gagnerait pas à avoir des catégories préfaites, presque un mm -hmm. petit peu validées par un certain nombre d'acteurs majeurs, et ensuite un vote Et est-ce que là, ça n'aurait pas plus de portée, comme disait Martin aussi, auprès des éditeurs Je ne sais pas si euh, tu pourrais l'organiser... Euh, c'est pour que ça devienne un peu plus officiel c'est-à-dire l'idée euh, elle est vraiment de, de permettre aux gens de se défouler et, euh, et effectivement ça donne ces, ces moments un peu euh, étranges ou, ou peut-être de flottement où tu te dis bah, c'est quoi la critique qu'est-ce qu'il veut dire c'est quand on te dit euh, dans la catégorie du pif gadget on te met warp edge ok mais tu voulais oui. dire quoi tu veux tu veux dire quoi est exactement est-ce que tu veux dire que l'édition elle pas bien est-ce que tu je pense que si tu le catégorises, ça pourrait être vraiment, par contre, mal pris. Je veux dire, si tu le professionnalises, ça pourrait être mal pris euh, par les éditeurs. Euh, parce qu'à ce moment-là, euh, euh, tu sais, ça fait jamais plaisir de recevoir le prix, par exemple, euh, du plus beau scandale de l'année ou du jeu avec le plus de retard. Euh, surtout que la plupart du temps, euh, les éditeurs, ils se les prennent en permanence. Et je pense même qu'ils se les prennent plus que dans d'autres modes de création comme le cinéma ou comme les séries télé où euh, là d'une certaine façon ils ont directement les, les gens qui par Twitter sur leur propre Twitter s'en vont râler euh, et euh, je veux dire il n'y a rien qui est surprenant dans ces catégories là parce que c'est des choses que qu'on a déjà lues, qu'on a déjà entendu en suivant certaines campagnes ou en, certains, en suivant certains buzz autour de certains jeux. Euh, par exemple, le Bitoku, on s'attendait à ce qu'il se retrouve quelque part. Mmh, euh, évidemment. Euh, parce que ça tout fait des, des, des mois et des mois qu'on rigole. Oui. Mmh. Et, et d'ailleurs, c'est. Oui, et ça. Bah, Vas-y. Mmh. Non, mais je veux dire, ça, ça aurait pu être un prix qui fait marrer tout le monde, parce que tout le monde dit. Euh, voilà, et, et ça n'y est pas. Oui, est surtout que ça reste rigolo dans le sens où ils ont, ils ont quand même changé le mot arnaque en arraque, et que Bitoku, ouais. il le laisse. Et même si Yellow le justifie. En termes de justification, tu dis « Ouais, mais ça reste arnaque et bit Il y en a un que tu as changé et pas l'autre. Tu » sais, est, euh, Mais est-ce est... qu'à un moment, il ne faut pas aussi... Euh, alors, je n'ai plus le nom du, du jeu en question, là, mais un, un jeu qui a été livré avec chaque petit cube emballé dans un sac plastique individuel. Est-ce qu'à un moment, ce pas des choses aussi qu'on peut quand même mettre en avant Ce n'est pas non plus... Enfin, C'est de, de l'humour populaire, c'est de la raillerie populaire. Ce n'est pas non plus défoncer un jeu, l'enfoncer, le salir. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en avant ces choses-là euh... Oui Merci. Non, non, si oui, mais ça, je pense que ça peut être... Ça peut être ça, ça, effet, encore une fois, est, ça dépend. Moi, je, en fait, je, je comprends, j'étais en décalé, je regardais les Asdor 2021. Donc, euh, tout va bien, je parlais de Black Angel et <rire> tout. J'étais là, mais pourquoi ils parlent de Bitoku, ça n'y est pas En fait, si, ça y est parce que c'est 2022. Donc, maintenant, je sais, je suis pas sur le même... Euh, je suis sur un autre euh, espace. temps. Mais, euh, mais justement, euh, ben, encore une fois, si c'est des prix... Où, tout le monde peut se marrer ou objectivement tu peux dire un truc, c'est pas une agression générale. Là je regarde en 2021, il y a le plus mauvais prix de la com, c'est sur Funforge, j'ai envie de dire attends tu sais pas euh, s'ils si, euh, ont un problème euh, au niveau de ça, euh, qu'ils veulent embaucher quelqu'un, que est, euh, où est-ce qu'ils en sont, ça n'a ça pas de sens de critiquer sur ce genre de trait, alors que critiquer sur un, un, mmh. un fait, c'est-à-dire sur le produit, ce que tu as en main, ce que tu peux juger directement, oui là je pense que tu peux éventuellement dire quelque chose. Mais il y a des choses, on, on, on, c'est se faire passer pour plus intelligent qu'on est. Quoi. Moi, Pardon, mais, euh... Martin, je te donne la parole tout de suite. Et euh, si tu, attends, attends si, si tu permets, je, peux, je voudrais juste rebondir. Mais je me dis juste aussi d'un point de vue purement psychologique. Euh, en tant qu'éditeur, tu vois, par exemple, euh, si je me mets à la place des, des, des, des gens, parce qu'il y a des gens hein, derrière les, les maisons d'édition, bah, oui. si, me... bon. si je me mets à la place des gens de chez Lucky Duck Game qui reçoivent un prix euh, pour... Euh, Kingdom Rush, euh, qui, euh, avec les problèmes d'édition que le jeu a eu, ils se sont fait dire pendant des mois et des mois les histoires de boîtes et tout ça, et puis d'un seul coup, ils reprennent, ils reprennent un prix par-dessus. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'impact peut être violent pour ces personnes-là. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que nous, on prend ça à la rigolade, ça reste sur un forum. Oui, oui. Euh, le fait d'en faire quelque chose de, de professionnel, oui. j'ai peur à un moment donné que tu remettes une couche, alors qu'il n'y a pas besoin, quoi. Mmh. Ouais. en plus, j'ai envie de dire, on est dans une époque où la critique du jeu de société n'est est pas hyper développée. C'est pour ça que moi, j'en fais pas mal, parce que mmh. ça me tient à cœur. Et je trouve ça un peu dommage, quoi. Sur un plan, la critique du jeu de société existe peu, mais de, alors, par contre, critiquer l'éditeur et, et, et rentrer dans l'art de, des ennuis et des problèmes qu'ils ont eus, ça, ça paraîtrait normal, j'ai envie de dire. Mais il y a une vraie question, quand et même. Euh, Est-ce que... Euh, Martin, euh, est-ce que le succès de cet événement, le, le, qui résulte quand même, il faut le dire, d'un besoin de la communauté de pointer du doigt des dysfonctionnements, peut-être parce que contrairement au cinéma que tu évoquais Nicolas, euh, dans l'esprit de beaucoup de gens, les influenceurs que nous sommes euh, font partie du système et donc ne sont pas du côté des joueurs, mmh. euh, est-ce que c'est pas le symptôme quand même d'une industrie qui a un peu perdu le contact avec sa base ou qui l'a jamais vraiment trouvé contact avec la base. Euh, moi, je trouve que la communauté ludique est très saine euh, comparativement à d'autres industries où est, on évite sur la critique. Euh, ici, ça reste très politically correct. Euh, on essaie de... Tu vois... C'est pas méchant, là, ce qui est dit là. C est, c est... Puis ce qu'on met de l'avant, c'est des mmh. choses que tout le monde a déjà parlé. C'est pas des surprises. C'est dur d'arriver avec des catégories prédéterminées. Mais tu vois, moi, je suis de l'autre côté. Je, je, je, je suis des deux côtés. Je suis influenceur aussi depuis un bout de temps, mais je suis depuis peu éditeur aussi. Donc, euh, maintenant que je, je suis partie euh, de la famille Randolph. Donc, euh, de me refaire remettre de l'avant des mauvais coups, c'est juste fair play, ça me dérangerait pas, je sais que, je le sais déjà. Mm -hmm. Bon, c'est pas prestigieux d'avoir ce prix-là, d'être le pire, mais euh, ça va juste me forcer à m'améliorer, c'est sûr ça Parce que ce que, que, ce je... Que, je, ce que ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle de contact avec sa base, dans, dans le jeu de société en, dans, en général, dans le socio-financement, tu vas avoir un CM qui va retweeter des machins et poster trois vidéos qu'il a même pas faites. Et c'est peut-être le seul. Euh, médium qui génère autant d'argent et où il y a aussi peu de retours possibles venant de la communauté à part des forums entre eux donc est-ce que c'est pas ça, c'était ma question qui, qui génère ce besoin de pointer du doigt parce que euh, peut-être qu'on se sent pas assez écouté quelque part ça sert pas plutôt notre, notre côté français euh, au Québec, hein, ils, nous, ils nous appellent les chialeux et ils ont bien raison, quelque part, parce qu'en France, on est, on est prêt est à, à partir aux barricades en permanence. Mais j je pense que, assez tant, que ça reste une, tant que ça reste une blague, ça va, ça passe, c'est gentil. Mais j'ai peur qu'à un moment donné, la blague, elle dérape, parce qu'on a cette facilité-là aussi. Euh, moi, je le vois, hein, des fois, j'ai fait des critiques un peu, ou j'ai balancé des coups bas à certains éditeurs, et au jour d'aujourd'hui, je le regrette parce que j'ai été trop, euh, trop virulent, pas assez réfléchi, et qu'il y a toujours un moment donné, alors, bon, on reste des êtres humains, donc à ce moment-là, on s'excuse, mais euh, je pense que il y a un côté cartharstique, comme on disait, il y a un moyen de se détendre en faisant une blague, et tant que la catégorie elle n'est pas définie, justement, la blague, c'est de trouver la catégorie dans laquelle tu veux mettre le point dont, que, que tu veux apporter et pour lequel tu veux râler. Quoi. Mais il ne faut pas que ta blague aille trop loin, comme euh, tu le signalais tout à l'heure avec la critique sur le fils de, de Yann O'Toole, ou là, par exemple, tu, là, là, là, tu viens de franchir un cap, quoi. C'est ça, mais il euh, y a un truc qui me chiffonne, en fait. Finalement, si je comprends bien, il n'y a pas de nom derrière ces... Enfin, c'est tout le monde et personne, on ça. est d'accord. Et je trouve que... Alors, pardon, mais il est là pour moi le plus grand problème des as d'or, as d'or, c'est que quand tu critiques, si tu n'es pas capable de le faire en ton nom oui. et d'assumer quelque chose, c'est qu'il vaut mieux te taire. Il y a pour moi un, un côté là-dedans, c'est facile parce que de toute façon, on ne saura jamais qui a, a, a, fait, a, a, fait, a fait la catégorie, qui a nommé cette personne. Et du coup, ça devient très très simple de, de, de se planquer pour dire des choses pas hyper sympas. Moi, quand, quand, quand un youtubeur il, il va faire une critique, mmh. euh, voilà, au moins, ben, il se met en danger il se met en danger de s'en prendre plein les dents ou de, voilà, de, ou de rentrer en discussion avec l'éditeur. Là, il y a une distance qui, pour moi, ne justifie pas le fait de, ah, c'est bon, moi, j'ai trouvé que c'était comme ça, et ça me fait bien rire. Mais qui es es-tu Mais est-ce qu'on peut pas trouver un parallèle Pourquoi c'est plus choquant, d'après vous Alors, Martin a l'air d'être plus plus pondéré là-dessus, mais euh, sans tourner en rond, on va finir sur le sujet. Hein, mais pourquoi c'est plus choquant pour vous que les Radio Awards, que les euh, anciennement Gérard de la télévision, qui étaient, pareil, des blagues potages, qui mettaient en avant des trucs qu'on savait déjà, mais qui faisaient rire tout le monde Qu'est-ce qui vous choque plus, à tous les deux, en tout cas bah, moi, c'est vraiment le côté, euh, les, les blagues ne sont pas les mêmes, ouais. tout simplement. Ce n'est pas parce que tu as un prix qui peut être comparé à un autre que les blagues sont du, du, même, euh, du même bon goût, on va dire. Mmh. Euh, je ne connais pas, hein, tu, tu vas me, je, je, je, à ma première vue, je ne connais aucun des trois prix que tu m'as dit, mais en l'occurrence, si je les regarde, je ne vais, je vais pas regarder. Je vais regarder la, vraiment les catégories, ce qui a été nommé, et je vais me dire soit « Ah ouais, c'est marrant, bonne idée, je me suis bien marré, j'ai passé un bon moment », soit « c'est lourd ». En fait, c'est juste, c'est lourd. Et là, les As-d'Or, il y a un côté genre « Ah ouais, bonne idée !» Et puis quand je lis, il y, y en a quatre ou cinq qui me font marrer, puis il y en a un ou deux, je suis là genre « c'est lourd » Peut-être plus là, la ligne éditoriale est qui ça. est gênante, alors la façon de ouais, faire, ouais. on va dire. Mais parce qu'il n'y en a pas finalement fait, de exactement. ligne éditoriale, il n'y a, a pas une tête derrière. Et euh, l'Erasie, si je dis pas de bêtises, c'est le, le monde du cinéma qui euh, renvoie ça au monde du cinéma donc, oui. si à la limite, les euh, as euh, d'or, c'était oui. euh, des, des personnes du monde du jeu de société qui critiquaient le monde du jeu de société, euh, ce, je pense qu'à ce moment-là, euh, tu aurais plus de légitimité. Mais, mais je dois t'avouer que moi, je ne suis pas très fan, alors je les ai cités tout à l'heure, mais je suis pas très fan de ce genre de cérémonie, même les, les Razi. Et je sais que euh, ce n'est pas non plus hyper populaire, quoi. ça reste... Euh, les gens préfèrent quand même euh, les prix comme les Palmes d'or, comme euh, euh, les, euh, tout, bah, les grands prix du cinéma. Là, J'ai ma mémoire qui est partie en vacances. Mais euh, voilà quoi. Alors évidemment, bon. On... Vas-y, vas-y, si tu veux d'un Non, après, je, je, je, moi, je ne vais pas faire. Enfin, ça ne m'offusque pas non plus. C'est-à-dire, ça existe, hum. ça me fait. Je regarde ça de loin, ça existe. Tant mieux si ça les amuse, j'ai envie de dire. Et euh, je ne vais pas m'énerver en disant « ah là, là c'est trop con ». Ça ne devient pas pour moi un sujet de, euh, de, de, de débat avec lequel je vais aller euh, le, me dire « c'est honteux, ça existe mmh. ». Mais ce n'est pas moi la forme à laquelle je vais adhérer et je vais me dire oui, je « oui, ça m'emballe pas ». C'est un sujet. Martin Damo, ça, ça a du sens finalement ou, ou pas plus que ça ben, je pense que Pénélope a amené un bon point, c'est l'anonymat qui fait en sorte que ça n'a pas beaucoup de crédibilité au sein de l'industrie. C'est pour ça que c'est regardé de loin, on rit, mais je pense que ça n'a pas de portée autre que faire jaser, comme on fait l'autre présentement. Ouais. Bah, c'est facile d'être méchant de loin. Ouais, mais évidemment, bon. ceci dit, euh, dans les Asdor, il n'y a pas que les éditeurs en ligne de mire, on parle aussi de sujets de société comme de sexisme, et ça amène assez naturellement, d'ailleurs merci Nicolas pour ta transition, assez naturellement notre deuxième sujet, qui est assez lié au premier quand même. Depuis le début de cette émission, j'ai beaucoup de monde et comme influenceurs qui soutiennent. Et d'ailleurs, toi aussi, Martin, tout à l'heure, euh, que la communauté board game est merveilleuse et bienveillante, parce que tu as la meilleure communauté du monde, Martin, on le sait. Mais en coulisses, que ce soit sur certains forums où en échangeant avec des community managers. J'ai tout de même l'impression d'un durcissement du ton des backers les plus aguerris, d'une diminution significative de la, de la tolérance aux aléas. Euh, Pénélope, Pénélope, pardon, je voulais te demander, euh, sans langue de bois, quel est le ton par chez toi Est-ce que tu sens peut-être un, une forme d'impatience, de contestation plus marquée quand les gens réagissent aux jeux que tu présentes, y compris ceux qui sont socio-financés Ah, alors attends, j'essaie de bien comprendre ta question. <rire> Est-ce que tu parles drôlement bien. <rire> Avec des mots longs et tout. <rire> <rire> voilà, avec des phrases longues, et à chaque fois, je me dis, je vais me faire, je vais me faire piéger. Il faut se, il se est concentrer est trop au début, en fait, de la phrase, Faut pas lâcher le fil, il faut s'accrocher. <rire> non, ce que tu essayes de dire, c'est que, euh, oui, soit, enfin, on, on, on a une communauté qui est relativement bienveillante, et finalement, euh, non, j'ai toujours pas compris. <rire> en euh... fait, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui me disent, la communauté du board game, elle, oui. estienne, elle est saine, elle aime, elle est, etc. Moi, quand je vais sur certains forums, pas les citer, hein, qui commence par un C. Et quand je parle à certains CM, j'entends que non, en fait, il y a quand même plus de toxicité sur les campagnes, il y a quand même plus d'impatience, moins de tolérance euh, depuis tous les problèmes oui. logistiques. alors OK. Mais alors, attention. Hein. Euh, J'ai envie de dire moi-même, euh, je sais que la communauté est très bienveillante, mais euh, et, et, et c'est vrai que je le ressens ça. Moi, je viens du milieu de la vidéo et de la musique et euh, c'est des milieux qui sont plus durs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 Avec le, dont on est déçu, et d'en attendre plus, parce qu'en fait, il y, y a cette notion derrière quand même, qu'il ne faut pas oublier que ça reste un produit euh, qu'on achète. Et, euh, et nous, moi, j'ai de la chance, parce que euh, j'ai des amis, j'ai une Ludo, euh, euh, voilà, je reçois même quelques jeux, youpi, merci, euh, mais, euh, mais beaucoup de gens, ils, ça leur bouffe le porte-monnaie, le mien euh, est bouffé jusqu'à la moelle en plus, donc, euh, et je peux comprendre que ça puisse créer une tension, voilà. Euh, et une exigence. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'était mais... parfait, c'était au-delà de mes attentes. <rire> Martin, en qui as la meilleure communauté du monde, est-ce que tu sens malgré tout, euh, dans tout ce, ce, ce bonheur ambiant, cette, cette, ce bon esprit, est-ce que tu sens un petit durcissement aussi, ou une petite impatience oui, l'impatience c'est là, mais c'est pas envers, pas envers nous, c'est pas envers l'univers le, dans lequel on est, mais c'est beaucoup envers de parler de logistique, de parler de frais de, de transport. On a parlé aussi d'augmentation de, des prix. C'est là-dessus. Puis avant, le, le jeu de société n'était pas un produit de luxe. C'est un produit Tout accessible, grand marché.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 des plateformes, de et compagnie, je pense on va retourner un petit peu vers la boutique, puis euh, l'augmentation des prix va faire en sorte qu'on va peut-être être plus raisonnable dans nos achats, Avant... Moi, je pense... Damo, excuse-moi, euh, est-ce qu'on n'est pas aussi, parce que c'est un débat qu'on a déjà eu avec Nicolas, Nicolas viendra à toi après, euh, est-ce qu'on sait qui prend l'éoline Parce que finalement, on a l'impression que, quelle que soit la grogne, tu regardes des Lucky Duck, tu regardes des Mythic Games qui sont sans cesse la cible d'attaque, et il y a quand même toujours autant de backers. On a l'impression que ce sont des gens qui peut-être se renseignent moins, comme dans le jeu vidéo. On, on crache beaucoup sur EA, sur Ubisoft, mais ils font toujours des millions et des millions parce que peut-être une, je sais pas, une, le gros d'une communauté qui se renseigne bas. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu le sens uh. Je pense effectivement que la grogne vient de d'une méconnaissance parce que, et là Martin pourrait euh, nous expliquer ce qu'est justement le travail d'un éditeur, mais très souvent tu vas entendre, et puis même des influenceurs parfois vont affirmer des choses sur les livraisons, sur la création d'un jeu, mais en fait quand tu écoutes l'affirmation tu te rends compte que la personne ne sait pas de quoi elle parle. Euh, je me souviens par exemple c'était euh, Oli Grail Game qui s'était fait taper dessus, pour le jeu domination, quand il, est, il a été livré du côté de nos amis québécois. Et euh, il y avait beaucoup d'affirmations sur « Bah oui, mais Oli Game devrait contrôler le distributeur nord-américain ». Mais moi, pour avoir travaillé dans, dans la distribution de livres, et à l'époque où j'étais au Québec, et euh, on envoyait des caisses de livres... En France, c'est quasiment impossible de contrôler un distributeur qui n'est pas sur le même territoire que toi. Donc, euh, oui, il y a une part de méconnaissance. Je pense aussi qu'on focus souvent sur les gens qui, qui râlent et qui se plaignent, mais on ne se rend pas compte qu'ils représentent 20% de la communauté et que de l'autre côté, tu as 80% qui fait euh, « bah Non, moi, je le veux, le prochain jeu euh, ». De Mythic Game. Moi, je le veux. Le... Regarde, Mythic Game s'était fait taper sur les doigts pendant un moment pour Solomon Kane. Bon, ben, euh, derrière, ils ont le même problème avec elle. Et euh, au jour d'aujourd'hui, les gens râlent toujours. Et pourtant, euh, j'ai jamais vu Mythic Game aussi populaire qu'au jour d'aujourd'hui. Parce que euh, tu as tu se as rendu à un moment donné que c'est pas tout le monde qui râle mais comme les réseaux sociaux euh, sont faits d'une certaine façon que le focus est sur les gens qui râlent, parce que le drama, ça, le ra le drama ramène des vues, euh, le, le, la polémique ramène des, des, ramène des likes, donc on est beaucoup concentré là-dessus, et euh, à un moment donné, on, on tombe dans l'aberration et on s'en rend même pas compte, quoi. Alors Martin d'abord, ensuite Pénélope, euh, Martin comme tu t'es fait voler ta question, est-ce que c'est pas donc juste... Excuse-moi euh, Non, non, c'était une excellente réponse, je réponds à la même chose que... Alors je, je voulais juste rajouter, est-ce que ce ne sont pas les gens qui connaissent, qui critiquent, et ceux qui ne connaissent pas qui achètent Est-ce qu'on n'a pas vraiment une, une bicéphalité comme ça, si tu me permets ce, ce barbarisme, euh, c'est-à-dire qu'une masse qui achète et quelques connaisseurs qui n'ont pas acheté mais qui critiquent euh, ce système finalement C'est effectivement... C'est effectivement le, la minorité qui se fait entendre plus fort. C'est pour ça que moi, je n'embarque pas dans cette, cet élément-là de polémique. Euh, puis je me tiens loin de ça par, par choix. J'ai assez de problèmes dans ma vie que je n'ai pas besoin de m'entourer <rire> de problèmes. Euh, donc, euh, les réseaux sociaux, c'est pas à ça, effectivement, de, de, de lâcher. On parle encore d'anonymat, donc c'est facile de critiquer, puis c'est facile d'amener oui. ça de l'avant. Puis c'est surtout eux qu'on entend. Personnellement, euh, je, je, je, je, je, je suis pas mal d'accord avec le point de vue de Nico Alors, Pénélope, accroche-toi bien. J'ai une question. J'ai j'ai peur. Ok, j'ai <rire> peur. Attends. <rire> je me refocus parce que bon. Reconcentration. <rire> j'ai ma petite théorie sur le sujet quand même. Et euh, Martin fait très bien la transition. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, petit taille à ceux qui pensent. Et je suis plutôt d'accord que c'est un petit peu aussi de le reflet de notre société, qui, particulièrement en France et au Québec, est de plus en plus friande de contestations, de mouvements de foule sur les réseaux sociaux, aidés par l'anonymat, etc. Mmh. Ou petit b, et j'aime bien cette théorie, j'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec, avec Nicolas, est-ce qu'on n'est pas devenu aujourd'hui intolérant à la notion de risque que représente le financement participatif, tout simplement parce que pendant des années, ce risque était quasiment fictif, et qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, il revient, il revient dans la figure, mais sauf qu'on ne sait plus le gérer, est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi oui, alors, c'est... Euh... Moi, je, je, je pense qu'il y a un peu des deux, <rire> tout simplement. Il y a quand même une réalité au niveau des prix sur Kickstarter qui va créer un... un, un... Oui, il y a le reflet un petit peu d'une société, de toute façon, euh, en ce moment, euh, c'est une minorité qui crie et c'est une majorité qu'on n'entend pas. Mais ça, c est, c est la... ça a toujours été vrai dans tout, tous les sujets, depuis toujours. Disons que je pense que, il y a quand même une minorité un peu moins minoritaire euh, <rire> depuis quelques temps, et qu'on euh, en est tous un petit peu en ce moment à compter nos sous, euh, mm. à, à, moi j'ai pu kickstarter des jeux, maintenant je ne peux plus, hein. je, je, je les regarde, je me contente de les regarder en me disant « Ah tiens, 35 euros de frais de port <rire> ?» Non, euh, voilà. Je, je, je me souviens d'une époque où acheter un jeu, c'était 30 euros, euh, et c'était un bon jeu, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut que je mette minimum 60 euros pour le jeu, 30 euros pour le frais de port. Donc ça commence. Oui, moi, même moi, je pourrais grogner et m'énerver. Maintenant, il y a ceux qui vont aller jusqu'à faire la démarche d'aller sur Internet, de se mettre à parler et d'en faire un sujet. Euh... Oui, je pense que le, le, le... on s'est habitué à quelque chose avec Kickstarter et Kickstarter est devenu un monstre. Mmh. Et on, se prend la, et on se prend la balle. On, on voudrait garder le truc tel que c'était avant, mais en fait, c'est devenu autre chose et les gens ne l'acceptent pas. Oh. Et euh, Au début, ça pouvait permettre de financer des jeux qui n'auraient pas été financés en maison d'édition, des trucs des perles, etc. Maintenant, il y a, y a parfois des espèces de machines à fric. Euh, pardon, voilà. il y a des machines afriques qui se mettent en place sur, sur Kickstarter, il y a les mêmes arnaques qu'on peut trouver qu'en boutique, il y a les mêmes voilà. et il y a toujours les perles, mais elles sont noyées au milieu du reste et, euh, et ça, ça peut aussi créer une grogne environnante. Alors, demain, on te, te peut-être si moins fait. bien ces aléas et, et ces risques-là quand les éditeurs sont très bien implantés euh, d'ailleurs j'ai régulièrement des gens dans ma communauté qui euh, vont s'insurger que euh, Kickstarter soit utilisé par de grosses maisons d'édition alors que d'après eux ça devrait être réservé aux primo-éditeurs euh, donc question ouverte là pour euh, peut-être vous messieurs pour commencer le fait d'utiliser le sociofinancement quand on est un grand éditeur souvent c'est bien assumé par ces éditeurs est-ce que ça pose pas quand même un problème d'image ce côté euh, ils ont plein de sous mais ils continuent à s'enrichir sur le système parce que c'est comme ça que c'est vu et ils arrivent encore à livrer en retard et à faire des fautes dans le livret est-ce que c'est pas un peu compliqué parfois en termes d'image ça peut être effectivement compliqué. Je suis tantôt te parler de. de je, je me considère comme un dénicheur de perles parce que tu as parlé de perles tantôt. Je, je focus sur les Kickstarter principalement sur les petits éditeurs. C'est ce que je reçois comme prototype. C'est ce que je mets de l'avant pour essayer de, de faire connaître des, euh, des, des nouveaux projets, des nouveaux éditeurs, des nouveaux euh, membres de l'industrie qui veulent euh, qui veulent percer. Euh, mais effectivement, ils, les gros, ceux qu'on voit, ceux qui font du bruit, ceux qui font beaucoup de sous, c'est les gros éditeurs, puis c'est des campagnes de précommande. Oui, ça et, va et, finir en et, boutique. C'est ça. Puis c'est pas des produits qui, euh, qui ont besoin de passer par là, mais eux fait. se servent de cette plateforme-là pour pouvoir euh, mousser leur vente, bypasser le système aussi, parce que euh, si on coupe les distributeurs, on, on s'en va directement aux clients. Donc la marge est beaucoup plus élevée. Hum, c'est pour ça qu'au début, certains produits, c'était avantageux d'aller sur Kickstarter parce que comme eux, ils coupaient leur marge, on pouvait avoir des économies, on, avait, on en avait plus pour un peu moins, c'est plus le cas maintenant, mm -hmm. on a à peu près la même chose de ce qui sort en boutique et on paye le même prix, plus on paye le transport et là, ça commence à être un peu trop Puis c'est pour ça qu'on entend plus de monde. L'amour avant de te passer la, la parole, Nicolas, euh, tu ne penses pas aussi, parce qu'il y a des gens qui défendent et je trouve pas ça idiot, euh, Martin, euh, de dire on, on passe par Kickstarter parce que oui on a des sous, mais on a besoin d'évaluer le, le besoin, le nombre de boîtes à produire, parce qu'on sait que tel format n'ira jamais en boutique ou se vendra pas bien en boutique ou on ne peut pas le stocker. Est-ce que ce n'est pas permis ça, pour me faire un petit peu l'avocat du diable Je pense pas, parce que les volumes qui sont vendus, oui, il y a des grosses compagnies. Frostyvin a fait 80 000 backers. C'est énorme. Puis ça a permis oh là là. à Jack Childress avec son, son premier jeu de se faire connaître parce qu'il est, est parti par là. Mais les gros éditeurs à la Siemens et compagnie, les chiffres de Kickstarter ne sont pas représentatifs par rapport au reste du réseau. Mm. Ce n'est qu'un début parce que ils vont en imprimer 100 000 puis ils vont en vendre 10 000 sur Kickstarter. Je euh, pense pas qu'ils ont besoin de cette approbation-là pour évaluer le nombre de copies. C'est vraiment une opération euh, purement euh, mercantile. Nicolas bah, Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que Martin vient de dire. Mais euh, il ne faut pas oublier, c'était Fred Henry qui expliquait ça, il y a des jeux qui ne pourraient pas exister sans Kickstarter. C'est-à-dire que Batman, tout à fait. Euh, Gotham Chronicle, je ne vois pas comment tu pourrais sortir ça en boutique. Je pense aussi que là, euh, on, on focus souvent sur ces gros éditeurs, et là, c'est toujours le même problème, c'est qu'on regarde 20% des, des gens qui râlent, alors que Marvel Zombicide, c'était quoi C'était 9 millions qu'ils ont amassés Quelque chose comme ça après, c'est pas le même public qui... Enfin, quand c'est Marvel, tu vas avoir ouais. le... un public qui n'est pas forcément du public de joueurs de jeux de société, mais du ouais, fan mais de Marvel euh, qui va de toute façon baquer tous les produits. Je suis d'accord avec toi. Mais même le dernier Zombicide, celui dans le western, avait fait un, avait fait un, chouette... un chouette score. Donc ça reste qu'ils ont une communauté qui est en arrière ah, rien... oui. en arrière oui. d'eux. Et je pense que, oui, Simone, n'a pas besoin de venir là. Mais ça leur permet de se faire plaisir, tu vois, ça leur permet de faire des figurines euh, avec des Clint Eastwood, justement dans le Marvel Zombies, euh, qu'ils n'auraient pas fait pour sortir le jeu en boutique parce qu'ils se seraient concentrés sur une boîte de base. Et je pense que c'est comme ça, à un moment donné, qu'il faut prendre les choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne m'intéresse pas vraiment aux, aux campagnes de Simone parce que si le jeu m'intéresse, je vais aller le chercher dans, dans la boutique à côté de chez moi. Mais euh, je sais que les gens y vont. Et par exemple, euh, dernièrement, j'écoutais euh, Musino justement, qui en parlait dans euh, le, le, le, la nouvelle émission qu'il a faite, Tendresse Barbu, où il, est, où il explique que c'est. Mmh, elle est bien cette émission. Ouais, où il explique que lui est allé sur Marvel Zombie parce qu'il euh, y avait toutes les figurines qu'il voulait. Et puis c'est vrai que si tu es un fan de Marvel, il y, y a des figurines que tu n'auras qu'en allant sur la campagne. Maintenant, si tu as le, la possibilité de te dire wow, ben, le jeu, je vais attendre. Bon, bah, tu fais comme moi, tu laisses Simone dans son coin et tu t'intéresses à d'autres campagnes. Euh, avec... Parce que, y... tu sais, tout à l'heure, tu parlais des risques. Et je ne suis pas entièrement d'accord dans le sens que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a moins de risques qu'à une époque. Parce qu'à une époque, il y a quand même pas mal de jeux. Euh, je pense que c'était Unbroken qui a mis vachement de temps à être livré chez moi Il n'est jamais arrivé, surtout. Il n'y a que Martin voilà. qui l'a. Escroc Et moi <rire> Tu vas avoir des problèmes. Tu vas te réveiller avec une tête de cheval mort dans ton lit. Fais gaffe. Hein. Euh, <rire> <Pardon>. <rire> euh, mais tu, tu, on oublie qu'à une époque, euh, Kickstarter, c'était... Euh, tu avais un stress quand tu allais sur un projet. Il y a des projets... Moi, je me souviens, le premier projet que j'ai backé, c'était Kill, euh, Kill the Unicorn. Bah, euh, j'ai failli ne pas le recevoir parce que, qu'à un moment donné, on a eu une news comme quoi l'éditeur avait déposé le bilan. Tu vois. Bon, finalement... le le ah, jeu je... est arrivé, hey mais ça, au jour d'aujourd'hui, voilà, tu le vois beaucoup moins. Et dans les, dans les, dans les grosses sociétés euh, comme Simone, Mythic Games et tout ça, en allant sur leur campagne à eux, euh, tu as une certaine sécurité parce que tu sais que ton jeu, il va finir par arriver. Quoi. Oui, ça euh... peut influencer les pledges, en effet, ouais. Mais justement, ouais. on, on cite, alors la question ouverte à ceux qui se sentent le plus, le plus concernés ou le plus connaisseurs du sujet, on cite souvent la boîte de jeu ou bien Holon Edition comme certaines références en termes de qualité et surtout de ponctualité. Euh, D'après vous, et j'ai aucun a priori sur la question même si j'ai leur avis à eux, euh, est-ce qu'ils font simplement tout bien et que les autres sont nuls ou est-ce qu'on est plutôt sur des échelles différentes Est-ce que tous les projets sont vraiment comparables Comment vous voyez ça C'est deux ou trois éditeurs là qui arrivent euh, finalement à tenir les délais même en termes de pandémie. Mon land je, je l'ai réussi à temps euh, pourquoi Comment Qu'est-ce que vous en pensez Je ne connais pas assez bien le sujet, je pense effectivement pour répondre à celle-là. Mais, mais je pense qu'effectivement, est-ce que c'est qu'ils font tout bien les autres ou est-ce que c'est juste les autres qui n'ont pas eu de chance euh, Tu parles de chance, vraiment Je ne connais pas. Ah. Non, je ne pense pas que c'est de la chance, c'est de la planification. C'est... Mm. Euh, c'est comme n'importe quel projet, on se prend d'avance, il y a des compagnies... Ben, les jeunes éditeurs qui arrivent sur Kickstarter font cette erreur-là tout le temps, ils sous-estiment le budget, ils sous-estiment le temps, ils sous-estiment à peu près tout dans la campagne, puis ils se ramassent avec des surprises en, en, en cours de route, c'est pour ça que les délais sont longs. Les grands éditeurs, eux, ben, le jeu va sortir peu importe, donc le, le planning est déjà fait deux ans d'avance, ils savent déjà leur time, leur, leur time frame, puis à un moment donné, ils vont mettre dans leur échéancier la campagne de ce sous-financement, mais c'est pas, c'est pas, c'est une étape parmi tant d'autres. Donc, c'est déjà planifié. À ce moment-là, ben, ça dépend quand est-ce que tu décides de la faire. Si tu l'as fait très en amont, ben, c'est sûr qu'il y a plus de risques, mais plus tu l'as fait tard, plus ta production est prête, puis plus euh, ton jeu va atteindre ses, ses échéanciers, normalement. Mais, on a eu toutes sortes de, de problèmes cette année. Nous, tous les jeux de Noël, on vient juste de recevoir, là, j'ai un évangé. L'entrepôt déborde et Noël est passé. On est pris avec les boîtes pendant un an jusqu'à temps qu'on réussisse. Donc, ça arrive à tout le monde. C'est pas évident. Quand tu bien. parles justement de, de, de faire l'erreur, de sous-estimer, c'est une question que je vous pose à tout le monde, mais comme c'est votre première dans, dans, cette, dans ce podcast, je vous la pose aussi. Est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, aller sur Kickstarter et dire voilà, je vous livrerai dans deux ans et demi Est-ce qu'on vend quand même est-ce qu'il n'y a pas le risque de, si on va trop loin, de toute façon, euh, les gens préféreront aller sur des jeux qui... tu as des campagnes qui vont mentir, mais qui proposent un truc plus rapproché, tu vois Bah, 7 citadelle Citadel y est arrivé. Ouais, okay. Parce qu'ils sont quand même arrivés un... en disant, euh, vous n'aurez pas votre jeu avant 2022. Et je pense en plus qu'ils ont du retard. Et pourtant, ils ont eu du succès. Mais pour rebondir sur ce que disait Martin, je pense aussi que des fois, les éditeurs ont tendance à scier leur propre branche. Tu vois, par exemple, tu as des éditeurs qui n'avaient euh, pas de dossier, comme Gamebrower, qui euh, sortaient ses campagnes, livraient ses jeux. Mais là, dans les derniers temps, je, ils ont pris du retard et ils ne semblent pas s'être dit à un moment donné, euh, on prend du retard, on va peut-être ralentir un petit peu nos projets parce que euh, les, la communauté va nous râler dessus parce que là, on n'est plus en train de livrer. Et ils ont continué. Eh ben, sur les... Moi, quand j'ai fait les JT que j'ai parlé de leur dernière campagne, dans les commentaires, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Oui, mais Gamebrower, en ce moment, ils ne livrent pas. » et tout ça. Donc, oui, c'était anticipable comme, comme reproche de la part de, de la communauté. Il y a plein d'éditeurs qui se prennent ça. Mais tu as l'impression que les, les éditeurs ne se disent pas, on, va, on risque de se le faire reprocher. Ils y vont. Tu vois? Oui, c'est vrai. Est -ce que est... Ça, c'est moi un aspect qui me fait beaucoup peur. Et c'est ce que je mets beaucoup de l'avant. Parce que Kickstarter et autres plateformes, si tu te finances avec ton prochain projet, ce qu'on commence à voir, et quand il y a un ou deux projets de retard... Ça ressemble à une pyramide de Ponzi, tu peux très bien et monter, monter, puis à un moment donné tirer sur le… parce qu'on en a vu dans le passé, et ils partent avec leurs millions, une personne n'a le butin au bout de la ligne. Ça, c'est ce qui me fait peur parce que c'est facile de faire ça avec ce, ces plateformes-là. -ce oui, il... Moi, clairement, je fais partie des gens. Si on me dit dans deux ans et demi, je plaide, je pars. Ouais. Moi, c'est je je fais partie des gens qui ont été perdus avec ça. Ça, ouais. c'est sûr. T'es mieux de te faire mentir ou dire que tu vas le savoir dans un an et attendre deux ans et demi, pareil. Malgré tout, malgré tout. Ouais, je suis d'accord. C'est fou. Il hein. y, y te a l'exception. Hein. Bon, je... On est beaucoup comme ça. Y a les... Non, mais moi, dans deux ans et demi, si ça se trouve, j'ai eu un accident de voiture, je suis pas là pour recevoir le jeu. Il y a un moment... Euh... Il y a beaucoup de gens qui disent, euh, <rire> voilà, c'est ça, en deux ans et demi, tu vas acheter ou recevoir d'autres jeux qui seront peut-être mieux que ce que tu as baqué et tu vas regretter ton truc. Il y a l'exception 7ème Citadel ouais. parce que... Bon, déjà parce qu'ils avaient, je sais plus, un an et demi de retard sur euh, 7ème continent. Un truc démentiel parce qu'ils avaient anticipé limite ouais, une ans. livraison à 6 mois, ouais. tu vois. Donc 582 jours. Ouais, ouais, donc tu vois, presque, oh. ouais, presque deux ans. Il a des chiffres ouais, précis. As des je me rappelle de mon déballage, je l'avais écrit sur la boîte quand j'avais fait mon déballage. <rire> Pas mal. Il y a des éditeurs qui semblent pouvoir... Euh, les, les, les problèmes coulent sur eux comme sur des canards. Euh, ouais. Moi, je me souviens d'un déballage de Martin Alassi euh, sur un, un « <rire> This War of Mine <rire> » qui est arrivé <à>, très en retard. <rire> <heure ça>. <rire> Et tu vois là par exemple dans le je vous écoutais sur le votre dernier podcast avec l'autre Martin euh, et je vous écoutais parler de la deuxième vague de Tentate Grail mais effectivement tu vois tout ça et pourtant je suis sûr que demain Harry euh, Rim lance une campagne. Il y a plein de gens qui vont aller. Oui, mais attendez, messieurs dames. Mais il y, y, y, y a un vivier de backers énorme avant que ça s'épuise. Mais moi, c'est pas parce qu'il y en a. C'est pas parce qu'il y a moi qui vais pas backer. Voilà. Que... Alors, avec ton mauvais <rire> esprit, hein, ça suffit. <rire> <rire> Et non, ce que je veux ajouter, ce que je veux ajouter, c'est quand le jeu est bon. 7ème continent, il était bon. Etherfields, il est extraordinaire. Il, il ne quitte plus ma table. Je peux plus rien oh, faire. Je, je mange par de terre parce qu'Etherfields est sur ma table. Euh, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi Alors je veux bien qu'on dise qu'il y a des, des followers un peu aveugles et tout, mais Simone c'est aussi Eric Lang, Eric Lang c'est un prodige, Hank il est génial, et ceux d'avant de la trilogie étaient géniaux aussi. Est-ce qu'on est qu ne prend pas ça en compte aussi pour dire on donne le retard à certains et moins à d'autres C'est des jeux qui sont moins oubliables. Un Netherfield, ce n'est pas ton Monopoly de, de Kickstarter, tu vois Non mais ça c'est sûr. C'est sûr que si le jeu il marche derrière, regarde euh, euh, le, le, le, le, le fameux Solomon Kane de Mythic Game, il a fait tellement rager tellement de gens... Euh, moi, je me souviens, il y avait des commentaires de personnes qui disaient que dès qu'ils allaient recevoir le jeu, ils allaient le mettre à la poubelle. Et quand le jeu est arrivé, ces mêmes personnes te disaient que c'était fabuleux, a... c'était extraordinaire. Mais... Ben, ouais. Oui, le, le, forcément, le jeu a l'impact qu'il va... S'il est bon, il est bon, personne ne va, va, va râler. Quoi. Alors, de... Oui, alors il ne faut pas oublier que le, le fait de râler, on en, on en revient à ce qu'on disait tout mmh. à l'heure sur les as d'or, le fait de râler, ça donne aussi une espèce de de personnalité, de puissance à ces gens qui sont derrière des des, des claviers et d'un seul coup ça leur donne du grain à moudre sur ces, ces réseaux ils, ils se chauffent les uns les autres et derrière c'est un peu c'est un petit peu vain ah, quoi c'est un, un peu ouais. euh... mmh. oui voilà d'un mot juste d'un mot chacun euh, est-ce qu'au final introspectivement Malgré tout ce qu'on dit, est-ce que ce serait pas à nous aussi, nous influenceurs chacun dans notre, dans notre giron, euh, de passer plus ou mieux le message qu'un qu projet c'est compliqué, qu'un projet c'est risqué et que la plupart des soi-disant experts, malheureusement qu'on qu voit dans les commentaires, n'ont aucune idée du défi que ça représente Est-ce qu'on le fait assez ça quand on, quand on vend du rêve, quand on vend du rêve pardon, parce que c'est aussi ce qu'on fait et c'est aussi pour ça qu'on nous regarde Est-ce qu'on est assez pédagogue Est-ce qu'on ne devrait pas l'être plus sur, sur le risque qu'on prend à ne pas voir forcément son jeu arriver dans les temps... Même euh, dans l'état qu'on attend, ça, parce que, que c'est ça dire que c'est devenu maintenant. Ouais, ouais, ouais. Oui. Expliquer que ce n'est pas facile. Moi, moi clairement, j'ai je... une émission sur laquelle je présente les Kickstarter une fois par mois. Euh, le but de mon émission est d'empêcher les gens de mettre leur argent dans n'importe quel projet. C'est euh... a... bon, il y a suffisamment d'émissions pour... pour pousser à, m... à mettre des sous. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est sur les 40 projets, en fait, il y en a peut-être un qui est bien... Et encore, il va sortir en boutique dans un an, donc euh, est-ce que ça ne vaut pas le coup de l'attendre en boutique mmh. Moi, je pousse beaucoup les gens à attendre la sortie boutique, en vrai. Parce que je, je, quand ça va sortir en boutique, je ne comprends pas très bien. Enfin, Bien sûr, il y a la figurine, il y a le truc, mais maintenant, avec les frais de port, je, je, je trouve ça un petit peu excessif. Euh, enfin, je trouve ça carrément excessif. Et, et si, moi, alors, je suis complètement là-dedans, à ce niveau-là. Euh, mmh. Bon, le but de mon jeu est plutôt de faire économiser leurs sous. Maintenant, le but, c'est aussi de repérer les jeux qui ont un intérêt à être vraiment backés sur Kickstarter, parce qu'il n'y a que là qu'on peut l'avoir, parce que mmh. c'est une perle ludique, parce que, pour plein d'autres raisons, même si c'est un monstre, hein, même si c'est, comme tu dis, un Solomon Gain ou un Tented Grail, ou, un, ou un, là, vu un Frostpunk, par exemple, c'est euh, des jeux qu'on n'aurait pas pu voir le jour. Donc, aller dire « là, ça vaut le coup ». Mais si c'est pour avoir ce jeu qui va être en boutique juste avec « ce n'est pas des jetons que vous aurez, c'est des figurines », je ne suis pas sûr. Voilà, il y a des jeux sur. Euh, Vas-y, Martin. Ouais. Vas Martin. Euh, moi, je, je fais effectivement une, une couverture de Kickstarter à tous les semaines depuis euh, maintenant près de cinq ans. Donc, euh, j'ai appris à reconnaître les campagnes qui se tiennent, quand je fais la présentation, je fais attention à aller voir l'historique de, de l'éditeur, aller voir mmh. les retards de production, les retards de livraison, s'il y a eu effectivement des, euh, des arnaques, c'est même vu, là. Je, je, il, y a, il y a des campagnes qui ont carrément été euh, coupées sur quelques heures parce qu'il y a une arnaque qui avait été décelée là-dessus ou c'était un autre éditeur qui était parti sous un autre nom. Je fais beaucoup attention à ça puis de le présenter mais euh, dit, ça, ça demande une veille assez importante. C'est vachement dur. C'est dur, effectivement. Non, c'est vraiment vachement de, dur. suis admiratif. Donc oui, il faut présenter bien les choses. Pas, on n'est pas hum. des vendeurs, on est des… Puis le terme « influenceur », je n'aime pas ça non Moi plus. Moi non plus. Mais j'aime dire que je, je, je partage ma connaissance, puis après ça, c'est à vous de faire votre propre opinion. Mais euh, j'aime ça euh, donner le maximum d'informations pour que les gens soient éclairés dans leurs décisions. Tout à fait. Oui. Et tu avais fait une émission, je me souviens plus comment elle s'appelle, où tu expliquais aux gens justement comment euh, euh, comment baquer. C'était, je crois, Kickstarter pour les nuls ou quelque chose comme ça. Exactement. Euh, moi, j'avoue que quand, tu, quand, tu, quand je l'avais regardé la première fois, ça m'avait interpellé. D'ailleurs, je pense que c'est à partir de cette émission que moi, j'avais fait, mais je m'étais lancé sur Kickstarter en me disant « je vais y aller euh, ». Je pense que le boulot de l'influenceur, il est, il est vraiment de dire « il y a un risque, il faut que vous soyez capable de gérer ce risque ». Et moi, je le répète souvent, il faut assumer après. Je veux dire, on a appuyé oui. sur Pledge, on a mis l'argent, il faut assumer. C'est sûr que s'il y a des problèmes, à ce moment-là, tu, sais, tu peux t'as le droit, t'as plégié, donc t'as le droit de dire quel a été le problème. Mais si l'éditeur est honnête avec toi, euh, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi faire preuve de compréhension. T'as voulu y aller, t'as voulu passer par ce, par ce réseau-là, t'as pas voulu passer par le réseau des boutiques. Après, je suis d'accord avec Pénélope, dans le sens qu'il faut soutenir les boutiques. Parce qu'on a voulu pendant des années et des années que le monde du jeu de société se développe, qu'il grandisse. Et on ne peut pas ignorer que les boutiques font partie justement du, du processus qui ont amené à cette... À, à, à cet agrandissement du, euh, du jeu de société parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances qui sont dedans, qui les partagent euh, parce que euh, justement tu vas être mieux renseigné parfois euh, même si certains influenceurs essayent de faire ce travail-là après euh, on ne parlera pas de la problématique mais tu as des, des influenceurs euh, on en parlait à un moment donné euh, Adrien, tu sais comme Rado qui aime tout ce qu'il aime et potentiellement il, il peut aimer fou, mais... tout ce qu'il aime tu sais je veux dire euh... une adoration avec c'est ces <rire> oui. l'émerveillement mais... surtout moi que je note mais c'est peut-être c'est peut-être c'est ce, euh, peut-être même pas jouer cet émerveillement c'est peut-être vrai tu vois mmh. mais à un moment donné après, après quand on le connaît bien on voit quand même le degré entre quand il est très <rire> emballé quand il est moins emballé moi je me méfie quand il est quand même moins emballé ouais. <rire> C'est subtil. Mais hein. Tu vois, je, euh, Pénélope, je regardais ton, euh, ton live que tu avais fait sur Twitch, euh, où tu, euh, parce que je voulais voir un peu les avis de ah. tout le monde sur euh, les As d'Or. Et à un moment donné, euh, si je pas de bêtises, c'est Carte Aventura que tu as un petit peu critiqué. Oh. Et tu n'y <rire> es pas allé de main morte, mais quelque part, je me ah suis. Ah non, dit... non, j'y vais pas de main morte avec celui-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant, justement, parce que je me suis dit, oui, effectivement, il y a des gens qui voient Carte Aventura comme ça, et c'est une bonne chose que, que quelqu'un me dise, parce que souvent, on, tu, tu, tu vas chercher, tu ne vas pas apprécier un jeu, et tu vas avoir que des critiques positives, et tu vas dire, mais je comprends pas, il y a un truc qui marche pas avec moi, et d'un seul coup, tu vas avoir une critique de quelqu'un qui est négatif, tu fais, ah bah non, en fait, je suis pas le seul, tu vois. Et c'est ça, en fait, on réalise pas toujours qu'on n'aime pas tous les mêmes jeux, on n'est pas tous les mêmes joueurs, euh, on n'est pas obligé pas où, de l'aimer, surtout. Voilà. On n'est pas obligé de tous les aimer, c'est ça que... que... Mais le... j'ai une anecdote un peu marrante sur ça, c'est que j'ai reçu un mail de l'auteur suite à ce live, ah ouais. de Aventura et, ouais, et, un, et un mail super, en fait. Un mail vraiment super, où il explique justement que bah, ça lui a piqué, le... voilà, et euh, il est très classe. Moi, je me suis sentie toute petite à la réception du mail, je me suis dit, putain il a la classe, le gars. Il ne m'a pas du tout euh, reproché de l'avoir fait. Au contraire, il me disait « je trouve ça chouette » parce que le fait qu'il y ait des gens qui parlent comme ça du jeu de société, ça fait rentrer le jeu dans le monde de la culture, oui. en fait. C'est-à-dire que... Il les choses sur lesquelles on ne débat pas, les choses où on est tout le monde d'accord, ce ne sont pas les produits culturels. À partir du moment où on est capable d'avoir un avis différent, de ne de, de, de, de pas, pas tous aimer la même chose, c'est que le produit est culturel, est artistique. Le, le, déjà, ça, c'est important. Deuxièmement, carte Aventura, je me suis... Tu l'as bien compris, j'y suis pas allée de main morte. Aussi, parce que de l'autre côté, je suis seule. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont été pas mal critiqués, et ça va carte Ventura a reçu une immense, un immense accueil, mais gigantesque de c'est formidable, c'est génial, etc. Et moi j'étais là genre mais euh, non, enfin pas et du coup c'est vrai que moi du coup j'y vais un peu fort dans l'autre sens pour un peu dire euh, ne me forcez pas. Ne, ne, on, on a une autre, une autre voie est possible. Et, euh, et la vérité, c'est qu'en plus, moi, je connais des gens qui ont le même avis que moi, mais qui ne peuvent pas forcément s'exprimer parce qu'ils sont du milieu ludique. Et je me dis, je, je, si tous les influenceurs, euh, on, on a cette mission en tant que, entre guillemets, you, je préfère le mot you, product, producteur de contenu, euh, ou euh, critique, plutôt qu'influenceur, si, si tous les critiques ne critiquent pas, ou est... À ce moment-là, c'est la, la voie ouverte à ce que n'importe quel jeu termine nominé. C'est la notion de, de, de vitrine, que malheureusement <rire> à laquelle on est souvent associé, parce que malheureusement, il y a, y a beaucoup de ça justement, de, de juste montrer. On va que... Mais je trouve que c'est en train de, de changer. Non, je, non. On va se re... tout doucement on va se recentrer quand même, euh, essayer de retourner sur les rails et passer au troisième et Pardon. dernier volet. Mais je t'en prie, euh, avec un sujet que je voulais aborder. Il y a maintenant un moment, mais là c'est parfait parce qu'on a des, des opinions euh, assez euh, conflictuelles, je pense. Euh, l'espèce de lente fusion que je crois percevoir entre le participatif et les boutiques c'est un sujet qui est assez piquant que je ramène quasiment à chaque émission et à chaque fois on me soutient que les deux mondes n'ont rien à voir que ce soit au niveau des publics, que ce soit au niveau des jeux que ce soit des, que ce sont des concepts radicalement différents et pourtant je suis tenté de penser que cette frontière est sain que ce soit parce que énormément de jeux, on l'a dit socio-financés finissent en boutique mais aussi parce que les éditeurs classiques se mettent à proposer des add-ons de luxe et des extensions en magasin alors Martin, toi qui navigue clairement entre les deux mondes, est-ce que tu sens ces dernières années une évolution dans la démographie ou peut-être dans les jeux proposés entre la boutique et le participatif ou est-ce que clairement, oui, j'hallucine et il faut que j'arrête d'en parler <rire> <rire> Tu as le droit à ton opinion, tu peux te dire ce que tu veux, il n'y a pas de merci. Tu euh, as raison que c'est deux mondes dans, dans, dans l'optique où le, le Kickstarter est plus pour le produit de luxe. Un petit mm. produit, un petit jeu de party, ça lèvera pas ce ça, ça, ça, ça, Il y en a Exploding Kitten Comment ah. Exploding Kitten, ah. Exploding, Exploding Exception, Titan, oui. Oui. Il y a euh, eux, jeu, là, qui euh, eux, ils ont euh, une machine de marketing. C'est ça, Exploding Kitten. Ça. Mm. Ils vont là, puis je te... Es à peu près sûr qu'il y a beaucoup dauto dans ça, là, pour avoir des chiffres comme ils font là en peu de temps, ce n'est pas que du, euh, ce pas que du, du personnel qui l'achète, c'est un placement de produits qu'ils font, et ils font bien parce que ça fonctionne, puis ils ont réussi, euh, mais c'est probablement, tu as, as pointé une exception pour moi, là. il y en a <rire> quelques-uns comme ça, mais euh, je sais pas, ce n'est pas, euh, pas la manne. Donc, euh, il y a un produit pour le, le, la boutique, il y a un produit pour le Kickstarter, mais de plus en plus, les deux sont liés. Euh, de plus en plus, les boutiques vont, euh, vont avoir droit à un, un retailer price. Là. Donc, on va mm. faire des achats. Euh, J'ai commencé à faire ça là, déjà quelques années puis ça ne fonctionne pas très bien parce que ce n'est pas, pas la même clientèle boutique, effectivement, mais maintenant, le monde a tellement peur du délai, de, de, de l'argent que tu vas investir, de la, la non-communication de certains éditeurs, ils préfèrent acheter leur pledge directement en boutique. Euh, Philbert chez vous, le fait bien. On, souvent, on va voir les campagnes qui apparaissent sur leur site. Donc, euh, c'est plus facile d'envoyer de l'argent à quelqu'un que tu connais puis que tu peux aller voir <rire> sur le coin de ta rue que quelqu'un à l'autre bout de la planète que, qui, qui communique peu avec toi. Fait que Je pense que de plus en plus, il va y avoir un mariage entre les deux. Ça va tout durer Pas sûr, mais l'autre, moi ce qui m'intrigue plus, c'est euh, exemple la nouvelle de Ravensberger qui vient d'injecter oui. 4,5 mmh. millions dans euh, GameFound. Ce qui veut dire que les, les gros joueurs vont commencer à, à aller chercher directement les clients. Donc les boutiques en ligne, c'est là-dessus que les, les chiffres de croissance sont, sont, sont sur les ventes en ligne plus que sur les ventes en boutique. Alors la, la, la pérennité des boutiques est beaucoup liée à ça, à mon alors, avis, si on va chercher plus qu'à Kickstarter. Si on va chercher l'autre côté du, du, du spectre dont je parlais, euh, alors moi je suis assez peu l'actualité le, le, boutique, euh, Nicolas tu fais beaucoup plus des, des extensions euh, ou du matériel de luxe en magasin, comme on va le faire euh, Matago avec ses Game Up ou bien Yellow, euh, c'est récent ou c'est juste qu'on le voit plus maintenant J'ai l'impression que c'est relativement nouveau alors, je pense que pour les, euh, le, le côté euh, deluxe, euh, c'était en boutique, mais c'était généralement sur des jeux. Tu sais, le dixième anniversaire de tel ou tel jeu, tu avais la version deluxe qui sortait. Avec Kickstarter, tu commences à avoir des, euh, des, des, des fabrications et des fois, ça n'a pas de sens, hein, ce qui arrive en boutique. Dune Imperium est un bon exemple. Le jeu arrive en boutique dans une version classique et là, ils sortent la, la boîte de luxe pour les figurines à 70 euros. Mmh. Euh... Typiquement c est, c est... un jeu, je vois pas d'intérêt de, de... Bah, bref. Ah si, ouais, complètement, tu peux pas dire pour le coup. Ah, C'est une bonne nouvelle, t'es pas obligé oui. de l'acheter. Voilà. Non, non, le bandon, le non, mais le vendent, il le Mais C'est là où je me dis à un moment donné, euh, je pense que moi je pense que les deux publics sont plus proches qu'ils ne le pensent. C'est-à-dire que un joueur, ça reste un joueur. Là où ça va être différent, c'est dans ta façon de consommer. C'est-à-dire que la personne qui va sur Kickstarter, et je pense que c'est de moins en moins vrai d'ailleurs, à une époque, on disait surtout c'était pour les, les figurines, pour le kilo plastique, mais tu commences à avoir pas mal de campagnes de jeux où euh, tu as des, euh, des où tu as quasiment pas de, C'est euh, le celui que tu as en arrière de toi, euh, Earth, euh, il oui. n'y a, y a pas de plastique là-dedans. Il y a un jeu qui a une IA oui, qui jeu. est magnifique et des mécaniques qui sont super belles. Il euh, y a Gang Hang aussi qui, en ce moment, a quand même fait un joli chiffre. Euh, qui a aussi une mécanique. Donc tu commences à avoir des petits jeux de cartes, des petits jeux de, avec des meeples, des choses comme ça. Mais effectivement, les gens vont aller chercher euh, un, petit, euh, un petit truc de plus. Alors, par exemple, il y a ton ami Martin qui nous rabâche souvent les oreilles parce que lui aime les, les pièces de métal. Et c'est vrai, si tu aimes les pièces de métal, que, que c'est quelque chose qui, pour toi, apporte à ton expérience. Je comprends que tu ailles sur Kickstarter parce que tu veux une version « waouh » tu vois moi je suis très mal placé par exemple parce qu'un des jeux que j'ai kickstarté et que j'ai le plus euh, où j'ai le plus aimé mon pledge c'est Tank Garden mais Tank Garden c'est que c'est que du waouh mécaniquement le jeu mm. il, il se tient il est, il est, il est sympa mais c'est vraiment le genre de jeu qui a qui est là pour faire un effet waouh sur la table tu vois mm. En boutique, tu commences à avoir ça. Il y a Wonderbook qui vient d'arriver, où c'est un livre pop-up. Donc ton plateau, tu l'ouvres et tout se met en 3D. Il euh, y avait déjà eu ça avec Camel Up, où tu as une espèce de, de, de, de, de, de palmier Après... qui apparaît. Tu, tu, tu, tu sens que la boutique commence à suivre un petit peu, mais elle le fait toujours façon boutique. C'est à dire que les extensions, c'est à dire que Kickstarter, par exemple, euh, le jeu, Ils vont te livrer le jeu de base. Parfois, dans la campagne, tu as des extensions, mais ça arrive très fréquemment qu'une fois qu'ils ont livré le jeu, bah Kingdom Rush mmh. 2, il sort alors que Kingdom Rush 1 vient d'être livré. Tu vois. Euh, Pareil pour euh, It's a Wonderful World. La, la, la, la deuxième version arrive alors qu'ils viennent de livrer le premier. Alors qu'en boutique, bah, tu as, as, as, as des extensions. Tu vois, par exemple, euh, Mido, il y a une extension qui va arriver et elle arrive quasiment un an après le jeu de base. Donc, ce n'est pas le même rythme, ça ne va pas à la même vitesse. Et je pense que les gens qui vont en boutique, il y a le côté que c'est moins risqué parce que concrètement, tu vas acheter ton jeu, tu repars avec, ce que tu n'as pas sur Kickstarter, mais peut-être aussi qu'ils consomment leur jeu en se disant, je veux d'abord passer au travers et après, je vais acheter les extensions. Bien que ce n'est pas toujours vrai et quand ce n'est pas toujours vrai, tu te rends compte que bah, C'est des éditeurs comme Holy Grail Games qui sont sur Kickstarter et qui te sortent le jeu de base. Genre, euh, Museum Pictura est arrivé au mois de janvier. Mois de février, tu as les deux extensions. Tu vois Pédalope, ben, euh, quand on me parle de, de similitudes entre. Enfin, quand, quand je parle, pardon, de similitude entre crowdfunding et boutique, on, on me pose souvent le cliché de la mamie qui vient acheter son code Names pour ses enfants et qui n'ira jamais sur GameFound. Euh, mais avec un peu de recul, toi qui. Alors, tu voulais réagir à ce que disait Nicolas, tu vas pouvoir, mais. Aussi, quel retour t'as de ces joueurs-là qui viennent te voir Parce que visiblement, toi, tu présentes les deux, parfois même en même temps. Euh, est-ce que tu sens cette scission, même dans le tempo que, que mentionne Nicolas Ou est-ce que vraiment, il a dit aussi, un joueur reste un joueur Où est-ce que tu te positionnes Pour moi, un joueur reste un joueur. Euh... Comment je... Moi, je me reconnais assez dans la description de la dame qui vient chercher Codemames à sa boutique personnellement. Euh, Kickstarter, j y, j y, je le regarde, maintenant je, je vais être sincère, pourquoi j'ai une émission sur Kickstarter C'est moins pour acheter ou pour euh, dire aux gens « vous pouvez bacquer que pour dire « regardez, surveillez ce qui risque d'arriver en mmh. boutique dans un an, dans ah, un fou. an et demi ». C'est plus une façon de se renseigner euh, et de ne pas être pris, parce qu'en en fait on est dans une période où il y a, comme je disais tout à l'heure, 40-50 jeux parfois euh, par mois qui peuvent être un peu intéressant. C'est-à-dire que je ne parle même pas de l'ensemble des jeux. C'est-à-dire que c'est phénoménal. Et donc, moi, j'essaye toujours de travailler en amont, par exemple en amont des scènes, en amont de Cannes, en amont de tout ça, euh, pour avoir un an en avance. Et quand le, le jeu arrive en boutique, je ne suis pas... Euh, Tiens, je ne l'ai pas vu arriver celui-là. Oui. <rire> Et du coup, mon émission sur Kickstarter, je la prends comme ça. C'est-à-dire que je, la, je sens que les gens qui sont dans mon... Dans, qui viennent voir mon, mon truc, sont moins des backers que des gens curieux qui veulent un peu savoir quelle est l'actu ludique en général. Que on, on... Donc, pour moi, oui, la fusion, elle a été faite euh, presque totalement, dans le sens où je sais que quasiment tous les jeux que je regarde sur, euh, sur euh, Kickstarter, je vais, je vais peut-être pouvoir les avoir en boutique. Comme je dis, les, le peu que je vais backer moi, c'est ceux qui sont euh, sûrs. Par exemple, tu parlais de Radlands tout à l'heure, j'ai pu le, le tester chez Mousse. Euh, je qui est ouais. génial. Je suis dégoûtée de ne pas l'avoir baqué. Typiquement, euh, là, je suis dégoûtée de ne pas l'avoir baqué. Mais il faut arriver à faire la distinction entre, euh, entre ce qui va... Et moi, oui, pour moi, il y a une, une fusion, mais une fusion qui est presque naturelle oui. et qui était un peu évidente et qu'on peut comparer à plein d'autres choses, plein d'autres milieux. En fait, juste Kickstarter devient un outil de com. Comme un autre. On, on, je pense à un, à un truc comme Airbnb qui à la base était un truc genre euh, c'était toi tu louais ton appart. Je me souviens d'un temps très lointain où c'était toi qui louais ton appart euh, contre quelqu'un d'autre et d'un coup c'est devenu des gens qui achetaient quatre appartes et qui les louaient euh, à distance comme des entreprises. Justement, Tout, toutes les, enfin je veux dire toutes les plateformes ont vocation à être détournées de leur intérêt premier, sans même si c'est euh, même si c'est moche. Mais ça va forcément, s'il si y a moyen de l'utiliser pour faire des gros sous. Ça Justement, alors super transition, et je t'en remercie. Que pensez-vous, vous tous euh, On va attaquer une, une espèce de morceau conclusion, mais qui, je pense, peut être assez massif selon ce que vous avez à en dire. Que pensez-vous de ceux qui craignent ou qui annoncent une professionnalisation froide et rampante du milieu euh, on, Tu parlais d'Airbnb, on peut parler du jeu vidéo dans les années 90, qu'on ne reconnaîtrait plus. Euh, donc, il serait à l'avenir de moins en moins animé cet univers euh, par des passionnés, mais de plus en plus par des grosses sociétés, potentiellement avec des actionnaires, sachant qu'on commence à avoir des exemples de grosses boîtes euh, ludiques gérées par des gens qui n'ont rien à voir avec les sociétés, des gens qui viennent d'autres entreprises. Est-ce que ça, ça vous paraît délirant de craindre euh, qu'un jour euh, Woken Dreams, par exemple, devienne le nouvel IA du, du jeu de société euh, Juste, je voulais euh, rebondir, juste euh, trois, trois secondes, là, sur l'argument la, que tu disais de la, la grand-mère qui vient acheter son code main mm -hmm. pour mm -hmm. ses petits-enfants. Moi, ce que j'aime pas dans cet argument, c'est qu'on oublie un truc c'est que la grand-mère, elle vient acheter le code name pour ses petits-enfants, mais potentiellement, ses petits-enfants, à un moment donné, ils iront peut-être sur Kickstarter. <rire> Donc, <rire> je veux dire, c'est là où, je pense, à un moment donné, il faut laisser les gens choisir le circuit qu'ils veulent. Tu vois, moi, par je exemple, je, je vais sur 5 pledges par... Euh, je pledge pas plus de 5 jeux. Et c'est très frustrant, hein, comme disait pénélope parce qu'il y a plein de jeux où, par moment, tu te dis... Euh, bah ce jeu-là, je suis obligé de le laisser passer, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que j'arrête de regarder tes vidéos, Adrien, parce que comme ça, je suis sûr que je plais du moins. Martin monde est le jeu, pire quoi. que moi. Martin, il te <rire> vend du rêve toutes les semaines, c'est impossible. Mais ma... Martin, il... il a un code raisonnable. <rire> ah bon <rire> Non, mais c'est pour ça que moi, j'adore tes J'ai pourtant bâclé 195 oh. jeux l'année passée. Pas mal. Bon. <rire> ah non. <rire> J'ai fait okay, un arrêt cardiaque. <rire> J'en ai baqué deux. <rire> Mais tu as le même problème en boutique, il y, a, oui. il y a beaucoup trop de jeux qui sortent et à un moment donné, il faut que tu fasses okay. des choix et euh, il, y a des, il y a des jeux que tu sais consciemment que tu vas laisser passer. Donc euh, voilà, je voulais juste euh, dire ça et je te laisse. Euh, c'est pour oui. ça que Tabletop Simulator, pour les gens comme nous, c'est... C'est salvateur. Moi, c'est mmh. formidable. Ça, ça, ça me permet de compenser euh, des trucs. Ah, je suis désolé, euh, <rire> Martin, mais j'existe. <rire> J'ai essayé de faire Martin. C'est, moi, 192 jeux par an, je ne peux pas. Financièrement, je suis à rade de l'art. On fait le, on fait euh, le lien, finalement, ouais. avec le, le jeu vidéo. Encore une fois, il y a trop de jeux vidéo qui sortent aussi. Il y en a pas oui. mal qui n'ont plus de visibilité. Euh, il y a le problème de Steam qui, était, qui était non modéré pendant des années, qui est une véritable poubelle. Donc Du coup, je reviens à ma question, que je trouvais bien trouvée. Donc J'aimerais bien qu'on la, qu oui. la considère. Elle était super. Est-ce est que Woken c'est le futur EA pas, Games ou Ubisoft du jeu de société euh, Martin, je t'écoute. Tu as trois minutes. Okay. <rire> euh, c'est plus facile de euh, critiquer les, les grosses corporations à se modder en, en, en dos large sur toutes les critiques parce qu'effectivement, ils commencent à être présents, c'est tentaculaire, ils sont présents un peu partout. On a parlé de Tabletop euh, Simulator, mais avec BGA, euh, mm, bien sûr. ils se sont positionnés, ils vont se positionner partout. C'est sûr que ça peut être inquiétant. Euh, de l'autre côté, nous, on a été rachetés en partie par Hachette achète qui est une grosse corporation aussi, mais ils n'ont pas ce désir-là d'être présent dans chacune des business. Ils font juste investir pour dire, ils nous laissent la pleine autonomie. Je pense que le, les deux modèles peuvent exister en parallèle. C'est ceux qui veulent tout contrôler ou ceux qui veulent faire rayonner. Euh, et de l'autre côté, ben, il faut laisser la place aux petits. Parce que, tu sais, Kickstarter, on, on parle tout le temps des gros blockbusters, mais c'est 2000 jeux de petits éditeurs aussi qui existent là et qui mmh. essayent de se faire une place sur le marché. Puis... Tout à fait ça. 2000 jeux par an, c'est... Euh... <rire> tout à fait raisonnable comme chiffre. Après, c'est la sélection. Bon, on il a, a voulu que le monde part. du jeu soit plus gros et il est devenu plus gros. Oui, voilà. devenant plus gros il a... Mais au moins, au jour d'aujourd'hui, on peut se plaindre qu'il y a trop de jeux, alors qu'à une époque... C est c est l inverse. L inverse. <rire> mais c'est On le voit, alors on ne va pas faire de name dropping, encore une fois, j'aime pas trop faire ça ici, mais on a des grosses boîtes, je l'ai dit, qui sont gérées par des technocrates aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, ça a changé mon rapport à certaines de ces boîtes qui n'ont plus rien à voir, qui d'ailleurs sont moins à l'avantage de l'un et de l'autre, je pense, dans le rapport qu'on a maintenant, qui est très, très, trop professionnel dans un carcan. Est-ce que vous, vous avez ressenti ça Est-ce que vous le voyez aussi Je ne sais pas, ou est-ce que je suis seul là pour l'instant à, à voir une vraie, un vrai, une vraie scission entre les boîtes qui sont encore animées par des mecs qui sont dingues de jeu et celles qui passent du côté euh, presque GAFAM quoi Moi, pardon, je te laisse parler, Martin. Ben, je veux juste dire que le jeu, c'est le jeu. Quand t'ouvres ta boîte, t'as du plaisir. Ce n'est pas l'éditeur en arrière, c pas, Je suis euh... d'accord. Le jeu va toujours faire son chemin, s'il est bon, il va trouver son public. Exactement. Parce que nous, on ne va pas y perdre. Tu vois, la communauté ou même les influenceurs Alors, qui... Je, moi, je, moi, je... Pardon, je termine, qui ne sont oui. pas encore, tu vois, ni professionnalisés, ni très encadrés pour l'instant. Ça reste quelque chose d'assez ouvert, et une communauté très libre. Est-ce que ça, ça risque pas de changer Vas-y, Pénélope. Alors, de, de, d il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est, faut pas rêver non plus. Euh, la, le, le, le, nous n'atteindrons jamais le stade du cinéma ou du, ou du jeu vidéo. On, le jeu de société aura toujours un plafond de verre, ne serait-ce que par son support et euh, le fait qu'il n'y a pas d'écran. L'écran a quelque chose d'extrêmement addictif et, de, et, qui, et qui génère une, un public extrêmement large. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans, quand il voit un iPhone, il a envie de se coller dessus. C'est euh, comme ça. C est, c est pas, je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça. Et je dis qu'il y aura toujours un effort supplémentaire à ouvrir une boîte, mettre un plateau sur une table, lire une règle, que de lancer un jeu vidéo. Donc, on aura toujours... On va, bien sûr, le, le marché va grossir, il ne deviendra jamais ce que le jeu vidéo, faut... moi, je, mais je parie tout ce que vous voulez, ce que le jeu vidéo est devenu. Par contre, oui, il grossit, et moi, je trouve ça positif. Je trouve ça positif, enfin en tout cas, qu'il y ait des grandes boîtes. Pourquoi Parce qu'en en fait, quand on regarde ce qui s'est passé justement dans le jeu vidéo, c'était aussi à un moment le fait qu'il n'y ait pas de grosses boîtes, et d'une certaine façon, des boîtes qui mettent la barre haute au niveau de la qualité de production, de plein de choses, qu'il y avait tout un tas de jeux pourris qui sortaient en permanence dans les années 80-90, c'était un enfer. Euh, Ce n'est pas du tout la plus belle période du jeu vidéo, il y avait des trucs. Ce n'est pas pour rien que le joueur du grenier fait des de, de, de, regorge de jeux vidéo pourris à, à montrer sans aucun problème. Je pense qu'au contraire, euh, le... aujourd'hui on a d'un côté des gros blockbusters et aujourd'hui on a un marché de l'indé dans le jeu vidéo qui est très fort, très, très qualitatif. Oui. Des jeux comme Hades, oui. comme Dead Cells, etc. Oui. Sont, sont des jeux qui sont très, très, très bons et qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans, j'ai envie de dire, la concurrence des très grosses boîtes. C'est-à-dire que ça, ça, ça crée une émulsion, ça crée un... un, un, un... Et puis, bon, euh, je, moi, j'ai je, aussi ce regard, je ne vois pas les, les grosses entreprises comme des gros méchants. Ça n'a jamais non, été euh, ma façon oh, de faire oui, attention. Et, euh, et au contraire... C'est plutôt, si, si, et comme disait Martin, ce qui compte, c'est le jeu qui est sur la table à la fin. Si le jeu, il est bon, mais tant mais mieux. Tu enfin, les... peut dire la même chose du jeu vidéo. Si j'ai parlé de EA et d'Ubisoft, c'est pas pour rien. C'est des jeux qui se vendent 90, 100 euros avec des achats intégrés en plus dedans, ouais. avec une, un mmh. rapport euh, bah aux achats intégrés aux enfants qui est assez limite. Euh, S'il y avait pas de loi, on n'informerait pas encore les parents aujourd'hui qu'il y a des achats intégrés dans FIFA. Donc... Le jeu est peut-être bon, Assassin's Creed, ils sont souvent bons, mais est-ce que ça veut dire que la pratique est saine, tu vois Et c'est Ma question, elle est là. Encore une fois, je te dis, on n'en arrivera pas là. Est-ce qu'on a, est qu a enfin, besoin d'être aussi riche pour être aussi pourri Je dis pas qu'on l'est, attention, je ne porte pas de jugement, mais pour faire vite, est-ce qu'on a besoin de ça Pas forcément, si. Euh je pas, je pas pas, ça, je je pas, pas le dé... oui. On ne peut pas vouloir à la fois, si fois c'est ce que disait Nico, on peut pas vouloir à la fois que le marché se développe, qu'on touche un maximum de joueurs et que de l'argent ne soit pas produit de ça et que des entreprises ne s'enrichissent pas. Enfin, c'est vouloir le beurre sans ouais, l'argent. Enfin, le... C'est veut... vouloir deux choses contradictoires. Ouais, là, c'est un faux procès. Je n'ai pas de problème sinon, avec ça. Sinon, on reste hein. un truc de niche ouais. en, entre nous. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est sinon, on reste un truc de niche comme c'était avant. et Messieurs. Mais ça. Ce n'est pas ce qu'on fait depuis des années. Ce qu'on espère, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde qui joue. Sauvez-moi, messieurs. Oui, puis faut, il faut espérer qu'on qu qu apprenne un peu de, de, des erreurs. Parce que tu, cites le, tu citais le monde du jeu. Et le monde du jeu a commis des erreurs. Et au jour d'aujourd'hui, on peut essayer de justement tabler sur ce qu'ils ont fait. Puis il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il y avait des politiques dans le monde du jeu. Euh, Souviens-toi, quand la, la PlayStation est, est sortie, justement, la politique de Sony, c'était d'inonder le marché avec plein de jeux. Et ils n'en avaient rien à faire de connaître la qualité des jeux. Ils voulaient juste avoir plus de titres que les autres consoles. Nintendo, en l'occurrence. Mais aujourd'hui, ce que j'essaye de dire, c'est juste qu'aujourd'hui, tu as, as, as des maisons d'édition indépendantes qui mettent ces boîtes-là euh, un peu à mal. Moi, j'ai oui. ma belle-sœur qui bosse chez Ubisoft, euh, donc je, je sais à quel point ils sont en bad parce que ils vont sortir le énième Assassin's Creed en se disant euh, ouais. et qu'ils vont pas avoir la réussite qu'ils veulent et qu'à côté il y a Hades ouais qui, explose, qui cartonne, dont on parle euh, pendant des années, et qui alors que euh, ils ont pas eu les mêmes frais impliqués dans l'histoire, oui. ils sortent un, un, un Assassin's Creed par an parce que tout simplement ils sont budgétairement ils ont pas le choix. Mm. C'est-à-dire qu'ils sont la corde au cou. Euh, moi, je lui avais dit, mais pourquoi vous ne prenez pas plus de temps comme avec euh, GTA, qui va mettre 5 ans à développer un jeu et donc ça va être super quali Elle me fait, mais on ne peut pas. Il faut qu'on ait des sous, parce que sinon, on n'a on a, on a pas et le temps. Et on revient finalement à ce que disait Martin sur et la cavalcade financière. Ils ne sont est pas, pas si bien dans leur... Mm. Ouais, ils ne sont pas <rire> si à l'aise dans leur slip, quoi. c'est ça que je veux dire. <rire> oui, il ne faut pas oublier que les, ces grosses sociétés-là, en ce moment, se font donner le pion par des plus petites sociétés qui, maintenant, Exactement. sont devenues grosses. Euh, par exemple, quand euh, euh, ils ont essayé avec leur euh, de, de, de faire leur, leur jeu, euh, leur Battle Royale, mmh. ben, euh, c'était trop tard, la place était prise, en plus leur jeu il semblait qu'il était bugué, et ils n'ont jamais réussi à rentrer dedans. Euh, au jour d'aujourd'hui, par exemple, va développer un MOBA. Tu penses vraiment que tu peux aller faire concurrence à Riot Games C'est quasiment impossible. Même Dota arrive à survivre, mais euh, ça devient compliqué. Donc et je pense que dans le monde du jeu de société, as, justement as des. on parlait tout à l'heure de la boîte de jeu, mais justement, tu as des sociétés comme ça qui ont une certaine éthique. Euh, mm -hmm. Alors, On fait tous des erreurs, on a tous des, des défauts, mais tu as, as des gens qui ont une certaine éthique, qui sont là et qui, par leur éthique, brillent et qui, forcément, quand ils font quelque chose, qu'ils lancent une campagne... Euh, moi, je suis toujours fasciné d'écouter Léo parler parce que Léo est un communicateur de... Une des un, de Mythic Games. Oui, il est vraiment très très bon en termes de communication et je trouve qu'avec sa communication justement, il a pas mal euh, ramené l'éthique qu'il y avait en arrière de la boîte, il l'a mis en, en visu et au jour d'aujourd'hui Mythic Game est remonté. Donc on sent que dans le monde du jeu société, comme disait Pénélope tout à l'heure, on n'est pas déjà on n'est pas au même niveau, même si on a Asmoday, même si on a Hachette, parce que tout à l'heure Martin disait qu'à Hachette, ils ne veulent pas faire de l'ingérence dans les sociétés mais Asmoday mmh. dit la même chose et je veux tout croire fait. tout le monde, hein. moi je suis un petit peu l'optimiste de base, le naïf, euh, mais quand tu vois Croc s'en aller sur des émissions et dire ce qu'il dit, <rire> bon tu vas me dire c'est Croc, il peut dire ce qu'il veut d'un autre côté, tout le monde l'écoute et, euh, et c'est clair, mais d'un autre côté tu ne sens pas toujours en arrière que, comme tu peux avoir chez chez ces sociétés de jeux vidéo, le, le patron Bien qui sûr. est prêt à censurer. Et, et, alors, tout à fait. Bon, il y a des pratiques, hein voilà. Il y a mou... enfin, ne serait-ce qu'un mousse sur le plateau de Trick Track Show. Euh, il... Mousse, on... il est incensurable, hein. vous pouvez Et... y aller. Hein, euh... Est-ce que vous sentez que Guillaume, il est souvent en PLS, justement, quand euh, il <rire> se parle <rire> Vous voyez Guillaume en train de pédaler en arrière. <rire> Martin, le, est, le mot de la fin. Euh, Oserais-tu me, me qualifier d'alarmiste, alors Parce que Finalement, sur ce débat-là, t'étais... Oui, es... certainement. Oui, <rire> très bien. Restons-en là. Non, le, le mot de la fin, Martin, sérieusement, sur ce sujet ce qu'on t'a peu entendu? Non, mais je trouve ça très intéressant. C'est sûr et certain que ça fait toujours peur d'avoir quelqu'un qui prend de, de plus en plus de place en la... la, la... On a peur qu'il qu ne reste plus de place pour les petits. Puis je pense que c'est le contraire. Penelope a bien résumé, c'est de, de rendre ça plus professionnel pour l'industrie en général. va faire en sorte que tout va pousser vers le haut et qu'il va quand même avoir de belles émergences de, de beaux produits. Tu as parlé de Dead Cell, tu as parlé d'autres produits comme ça qui arrivent en Indie, mais ça va être la même chose dans le jeu de société. Que, euh, moi, ça m'inquiète oui, pas du plus ça... Ça crée même un public qui a envie de découvrir l'indépendance. C'est-à-dire que ce quand on aura ces grosses boîtes, on se dira « ouais, mais moi j'ai trouvé un petit jeu, c'est des indépendants, etc. » Il va y avoir un nouveau public, mais ces, gens, ces grosses boîtes servent à créer du public et les, ça, va, ça, va, ça va profiter à tout le monde, enfin moi c'est ce que je ressens c'est faut pas avoir peur forcément tout n'est pas négatif au final. Conclusion. Merci à tous les trois pour vos éclaircissements, euh, je rappelle le nom de vos chaînes respectives, l'inénarrable Martin bien sûr pour la, la, la société des jeux euh, Pénélope sur Pénélope Gaming à la fois sur Twitch et Youtube et Nicolas qui propose des actualités et analyses sur sa chaîne Crash Test Meeple, c'est la fin de ce podcast que je vous remercie d'avoir suivi, le mois prochain on va céder aux sirènes de la nostalgie avec une une émission qui traitera de ces jeux de société qui ont changé la vie de mes invités. D'ici là, portez-vous bien, salut